Soyez attentif aux réactions impulsives. Aussi, soyez attentifs au volant et dans la cuisine. Des coupures ou des brûlures pourraient être fréquentes. Lundi PM, mardi et mercredi pour le Québec. Et euh, mardi et mercredi pour l'Europe. La Lune sera dans les poissons. Votre huitième maison, la fluctuation d'humeur des derniers jours continue mais à un niveau plus bas et des légères brises d'optimisme soufflent à travers cette période. Et c'est grâce à la nature créative et expressive du sextile entre le soleil, votre gouverneur et la lune qui crée une attitude extravertie et des relations harmonieuses avec les amis et la famille. Les sentiments sont bons car le conscient et le subconscient sont équilibrés. C'est aussi un moment propice pour vous promouvoir et demander des faveurs alors que d'autres ressentent votre confiance en vous et votre concentration équilibrée. Jeudi, vendredi et samedi AM pour le Québec et jeudi, vendredi et samedi pour l'Europe. La lune sera dans le bélier. Votre neuvième maison, ce serait un moment idéal pour exprimer votre côté le plus attentionné et le plus sensible en servant les autres ce qui vous fait sentir un renforcement de votre estime de vous-même et votre satisfaction personnelle. Vous vous sentiriez désireux de vous impliquer dans des activités de groupe spirituel menant à une meilleure compréhension de vous-même et à un plus grand contentement. Vous aurez envie d'essayer de nouvelles choses en dehors de votre routine normale. Cela pourrait aller de nouvelles aventures à de nouvelles inventions. Un excellent moment pour sortir de votre zone de confort et élargir votre cercle social avec des personnes extraordinaires. Une belle période, très belle période à en profiter au maximum. Vendredi, quelques irritations au niveau domestique mais rien de grave. La chance vous sourit et vous suit. Samedi PM, dimanche et lundi pour le Québec. Et dimanche, pardon, et lundi pour l'Europe. La lune sera dans le taureau, votre dixième maison, une fin de semaine. Pas mal productif, vous aurez des tâches qui traînaient depuis quelques jours et vous pourriez maintenant les exécuter euh, durant, durant cette fin de semaine. Quelques impulsivités dans l'air pourraient perturber votre tranquillité d'esprit, mais vos mots seraient assez apaisants et peuvent réellement guérir les autres et les calmer d'esprit.